la, grand la, es grand la, es la grande ambition de la femme est esperar amour. La grande ambition des de, la mujer, es de la la ambition, est « d'inspirer l'amour.